donc miroir je le désactive en cliquant ici sur la petite croix je vais sélectionner les éléments de derrière donc je désélectionne d'abord tout A ah, j'appuie sur ALT et je clique ici entre deux points ce qui me permet donc de sélectionner tous les autres points Voilà. donc CTRL 3 j'appuie sur E j'appuie sur entrée et j'extrude, une petite rotation R, E, je valide, comme ceci, je repasse en mode en edit mode, E, voilà, possibilité aussi de, de, de faire un petit scale, voilà, pour terminer ici, c'est pas très important, on va essayer de créer la langue donc, on sélectionne ici Select Mode donc on peut faire CTRL tabulation pour avoir le petit menu Select Mode ou ici, sélectionner les faces donc on va sélectionner ces deux faces CTRL 3 pour se mettre en vue de, de profil j'appuie sur E hop échappe voilà je déplace scale E je valide échappe je déplace on appuyant sur G, rotation, scale voilà E je valide, échappe, je déplace, je fais une petite rotation, E Encore. Voilà. voilà, on a fait une petite langue, on va activer ici le miroir pour voir ce que ça donne, oui c'est peut-être un peu... Je repasse donc ici en mode point pour sélectionner les points, je sélectionne... je sélectionne ces deux points, je les déplace, voilà, pas mal, je sélectionne ces deux là, j'aurais peut-être dû les avancer plutôt. Voilà, Hop. Et reculer cela. Voilà, on va faire des petites dents maintenant à notre petit lapin. Donc je désactive l'effet mirror. Je vais couper ici qu'un loop cut que je déplace et je vais créer donc. Je repasse en mode face. Je clique ici. je me mets devant, j'appuie sur E pour extruder ce qui me fait une petite dent alors là, il y a un petit souci CTRL Z je vais plutôt faire un petit scale S non, d'abord j'extrude encore une fois E, je valide S, voilà comme ceci Voilà, je repasse en vue de face, E, ce qui me permet d'avoir une dent. Donc, comme tout à l'heure, on va faire un petit loop cut ici. Oups, j'arrive pas à la Voilà, et je déplace vers le bas. On va essayer de déplacer la dent. Je désactive l'effet miroir, je sélectionne la face du bas, et j'appuie sur CTRL plus. Oui, c'est pas mal, je vais monter un petit peu là-dedans, et je vais la décaler vers la gauche. Pas trop. Vous voyez, ça a tendance à se, à se joindre après, ce qui n'est pas terrible. Voilà. c'est-à-dire que la modélisation est pratiquement finie voilà on va dire que c'est bon voilà. donc, on se place en vue caméra f12 donc c'est très moche on va tout de suite changer le fond donc. Shading, World, on va mettre ici un fond blanc, on appuie sur Blend, on va mettre une petite couleur orangée, comme ceci, on valide, F12, on va déplacer les lumières, donc je sélectionne ma lumière, je la déplace, je vais changer, je vais plutôt mettre un spot. Donc j'appuie sur R pour faire une rotation de mon spot. Je mets en, en appuyant sur 3 en vue de, de profil. J'appuie sur R pour bien orienter mon spot. Donc vue de dessus, en appuyant sur 7, on place le spot de cette façon-là. Vue de profil, comme ceci. J'appuie sur F12. spot qui va éclairer un petit peu ce côté là donc je passe en but dessus je sélectionne ma lampe shift D je déplace R comme ceci voilà ici on active en shaded donc on a une prévisualisation F12 voilà, c'est pas trop mal. Donc je vous dis à bientôt pour la suite du tuto, où on verra comment appliquer une couleur aux différents éléments, les dents, la bouche, la langue, les yeux et les oreilles. Voilà. Merci d'avoir suivi ce tuto, à bientôt pour la suite.